Est-ce que je mets la cravate rouge ou est-ce que je mets la cravate bleue Si je mets la cravate rouge, elle va me dire « Mais pourquoi tu pas mis la cravate bleue ?» Et si je mets la cravate bleue, elle va me dire « Mais pourquoi t'as pas mis la cravate rouge ?» C'est ce qu'on appelle une double contrainte. Aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous expliquer ce qu'est la double contrainte et de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans un cours de sciences sociales. <musique> La double contrainte, qu'est-ce que c'est La double contrainte ou double bind va être d'abord formulée par Gregory Bateson, membre éminent de l'école de Palo Alto, qui est une école située en Californie, qui va étudier les questions de psychologie et de communication. La double contrainte, simplement, c'est le fait qu'on vous donne une injonction qui ne peut pas être respectée. On vous donne un ordre, si vous le respectez, vous ne le respectez plus. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « soyez spontané maintenant », Soyez spontané, soyez spontané, soyez spontané, soyez spontané, merci d'avoir été spontané. Eh bien, voilà, c'est une double contrainte, vous ne pouvez pas respecter ce que je vous dis de faire. Parce que si vous m'obéissez, si vous êtes spontané, bah alors vous ne l'êtes plus. Vous voyez, c'est ça la double contrainte. Dans le cas de la cravate, la mère offre deux cravates à son fils. Le fils arrive avec le, premier, le premier jour avec la, la cravate bleue, elle lui dit « Ah, mais tu n'as pas mis la rouge, tu n'aimes pas la rouge Tu n'aimes pas la bleue, tu n'aimes pas les cadeaux que je te fais, mais alors s'il vient avec la rouge, elle lui dit exactement l'inverse. » Donc, quelle que soit la cravate qu'il met, il est toujours perdant dans un certain sens. C'est vraiment ça la double contrainte, on est dans une situation qui est intenable. Alors, ça pose des problèmes pour l'individu, évidemment, qui est soumis sans cesse, à des doubles contraintes dans le domaine de la psychologie qu'on n'abordera pas ici la double contrainte ça peut aussi apparaître dans l'univers familial enfin les parents d'un enfant sont séparés et l'enfant est soumis à un chantage affectif des deux côtés le père lui dit mais dis moi que c'est moi que tu préfères par rapport à ta mère et sa mère lui dit la même chose donc il est mis en un certain sens en tension entre deux pôles à l'école on pourrait aussi avoir un enseignant qui va dire d'un élève homme oh, il est trop scolaire et quand l'élève finalement prend des largesses à par rapport aux prescrits aux prescriptions et aux consignes qui sont donnés, on va lui dire mais tu ne respectes pas les consignes Dans un sens c'est trop scolaire mais s'il il, s'écarte de, de, des consignes scolaires à ce moment là on lui tombe dessus aussi Donc c'est aussi une double contrainte Il y a énormément de doubles contraintes, on en trouve aussi dans la bande dessinée Comme par exemple dans Astérix en Corse Où il y a un légionnaire romain qui est avec un, un autochtone Et le corse lui dit mais quoi tu, tu n'aimes pas ma soeur Si si j'aime beaucoup votre soeur, quoi tu, tu aimes vraiment ma soeur Le légionnaire romain est perdant puisque le corse va lui tomber dessus dans les deux cas ce qui est intéressant, je trouve, avec ce concept de double contrainte, c'est qu'on peut l'utiliser dans certaines situations sociales, dans certains faits sociaux, et notamment par rapport à certains groupes sociaux qui sont plus victimes que d'autres de double contrainte à l'échelle de la société. On pourrait penser tout d'abord aux femmes qui, euh, dans un sens, sont obligées pour rentrer dans, leur, dans le moule qu'on leur concocte dans la société occidentale, vont rentrer dans ce moule et vont directement avoir l'étiquette d'allumeuse ou euh, de croqueuse d'hommes. Certaines femmes pourraient vouloir éviter cette dérive et, à ce moment-là, ne faire moins d'efforts par rapport à leur apparence physique, moins respecter les normes qui sont en place par rapport à cette catégorie sociale. Et donc elles vont adopter ben, euh, certains, certains comportements vestimentaires Comme par exemple plus de pantalons, mais très peu moulants Le refus de l'épilation, le refus du maquillage Et on va leur tomber dessus aussi Donc dans les deux cas, si vous voulez, elles sont perdantes Puisque dans un cas, ça va être « Oh, t'es allumeuse euh, », c'est négatif Et dans un autre cas, ben, t'es un garçon manqué, t'es pas sexy, c'est négatif aussi Les personnes d'origine étrangère sont aussi soumises à de nombreuses doubles contraintes, notamment celle-ci. Une personne d'origine étrangère qui ne travaille pas, ben, au sens commun, beaucoup de gens autour de vous, vous avez déjà... vont dire que ben, ce sont des profiteurs, finalement. Les étrangers, ils viennent, ils foutent rien, et euh, voilà, il faut leur donner euh, des allocations euh, pour qu'ils puissent vivre chez nous, quoi. Ils n'ont qu'à retourner chez eux, et voilà. Ça, c'est la première façon de voir, mais en même temps, il y a un discours tout à fait parallèle et qui place les personnes d'origine étrangère dans une situation de double contrainte. Si elles viennent à trouver un travail, eh bien, on va leur dire, ah ben quoi, tu as trouvé un travail, euh, regardez ces étrangers euh, viennent voler le, le travail des Belges. Donc, vous voyez, dans les deux cas... Euh, on est dans une situation de double contrainte quand on est une personne d'origine étrangère, puisque dans un premier temps, euh, bien, si on ne travaille pas, on est un fainéant. Dans un deuxième temps, si on travaille, on vient voler le travail des belges. Donc, dans les deux cas, on est perdant. On... Il faut bien être conscient de ces mécanismes de double contrainte et certainement essayer soi-même en tant qu'individu de ne pas mettre d'autres personnes dans une situation de double contrainte. Hein, D'être très clair par rapport à, à ce que l'on souhaite euh, C'est très important pour éviter ce genre de situation Soit même, si on est pris dans une situation de double contrainte Ou si un groupe, un groupe social est pris dans une situation de double contrainte Il faut essayer de démasquer ce mécanisme Et en le démasquant, on, on peut le désamorcer C'est à ça que sert généralement les séances sociales C'est à, à désamorcer certaines situations Clairement dire, mais écoute, ce que tu me demandes là, c'est irréalisable Puisque euh, que je fasse l'un ou que je fasse l'autre, ben, je suis perdant donc, on va soi-même dénoncer le mécanisme de double contrainte. Donc, c'est vraiment passer à un niveau méta et de montrer en quoi euh, l'injonction paradoxale de la double contrainte est paradoxale. Voilà, une vidéo, ma foi, salutaire. Mais euh, j'ai quand même. C'était euh, très simplifié. Hein. Donc tout ce que je vous présente ici, ça a été très simplifié. Ces vidéos sont proposées à un public néophyte. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que YouTube, c'est un réseau social. Donc euh, évidemment, le mieux, c'est de construire les choses ensemble. Moi, je vous propose aussi, c'est de vous abonner. Parce qu'en vous abonnant, vous allez avoir euh, toutes les nouveautés. Alors normalement, il y a plein de, de projets pour la rentrée de nouvelles vidéos qui seront faites sur euh, la politique. Euh, pas que des vidéos éducatives mais ça sera toujours dans le cadre de la sociothèque donc là je vous propose de vous abonner bien sûr de liker et à très bientôt voilà. Voilà.